Charlie, dit je vous ai compris. Je le fais hyper bien. Vous avez donc une équipe qui sait où et comment communiquer. Et il faut maintenant que vous assumiez votre rôle de... leader. C'est vous et vous seul qui allez rappeler la vision, la direction, et s'assurer que tout ça, ça reste enthousiasmant et cohérent. Post-scriptum, c'est pas parce que vous avez choisi une gouvernance un peu horizontale partagée qu'il n'y a pas de leader, attention hein. Un leader n'est pas forcément un chef. Hmm alors, comment allez-vous engager votre troupes telle Aragorn dans le Seigneur des Anneaux Oui, je préfère ça que les, les histoires de, de Trône de Fer, hein, que je que je boycotte. Engager, ça veut dire embarquer des gens avec vous. Et ça, ça n'est possible que si. 1. L'équipe travaille dans de bonnes conditions. C'est couillon, mais enfin bon, si on n'a pas de bonne salle de réunion, si on n'a pas accès aux informations, les gens vont avoir du mal à vous suivre. 2. Je vais suivre mon leader si j'ai... Un résultat concret de ce que je fais si je vois que ce que je fais est impactant. Donc comment on les mesure ces résultats Comment on fait le suivi Et enfin, troisième moyen d'embarquer les gens, il faut montrer des signes de reconnaissance et aussi être capable de faire des feedbacks, positifs bien sûr, mais aussi constructifs pour permettre aux gens de monter en compétences et de s'améliorer. Et bien sûr, comme je l'ai dit, il y a toute une partie moins visible, mais tout aussi importante qui est l'ambiance, qui est est-ce que les gens se connaissent entre eux Charlie m'a dit, vous êtes euh, super tous les deux et je vous conseille de me suivre parce que... Je suis un leader, en fait. Voilà, c'est terminé. Quand je pense que vous, de l'autre côté de votre écran, vous allez peut-être constituer votre équipe et vous lancer dans cette aventure, ça me rend très très heureux. Moi, je vous laisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao